Alors c'est très important de rencontrer des professionnels dans les études parce qu'on a un apprentissage qui est très théorique et qu'on oublie un petit peu parfois qu'en pratique ça se passe différemment et qu'il y a une finalité à nos études. Demain, les universitaires d'aujourd'hui seront les professionnels de demain, donc c'est très important qu'il y ait ce lien. Et puis pour les professionnels, ça fait du bien aussi de repenser à l'université. J'ai été moi-même étudiant et je me souviens que c'était assez difficile d'obtenir des renseignements sur la vie professionnelle. Donc maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, c'est un plaisir de pouvoir apporter ce service. <rires>